La permaculture est un modèle destiné à nous éviter d'atteindre ce point. Selon le dictionnaire, la permaculture est un mode d'aménagement écologique du territoire visant à concevoir des systèmes stables et autosuffisants et à produire de la nourriture en renforçant l'écosystème. Pour être stable, il faut contrôler l'utilisation de l'énergie et des ressources. Il faut tendre vers le système idéal. C'est donc une des préoccupations majeures de la permaculture que d'économiser les ressources, l'énergie et maintenir un sol et un environnement vivant. La permaculture va plus loin encore car elle intègre également des notions éthiques comme le montre cette définition plus large. La permaculture est une science systémique qui a pour but la conception, la planification et la réalisation de sociétés humaines écologiquement soutenables, socialement équitables et économiquement viables. Elle se base sur une éthique d'où découlent des principes et des techniques permettant une intégration des activités humaines avec les écosystèmes. La permaculture cherche donc à tendre vers le système idéal que j'ai déjà évoqué. Ce système d'équilibre optimal existe déjà dans la nature, il s'agit de la forêt. La forêt semble éloignée d'un système agricole, mais c'est ce qu'on pourrait appeler un biais culturel. Notre agriculture est basée sur des plantes héliophiles de milieux ouverts, pionnières, gourmandes en énergie et supportant peu la concurrence. Mais il a existé d'autres formes d'agriculture, en particulier dans l'Amérique du Sud précolombienne, en Asie du Sud-Est et en Afrique, qui étaient basées sur des espèces pérennes et intégrées dans des is systèmes forestiers. Une forêt primaire est composée d'arbres de différentes tailles et clairsemés de clairières provoquées par le broutage des animaux, les chutes de vieux arbres, les incendies ou les crues. Il y a beaucoup de lisières qui abritent des arbrisseaux et des herbacées. Le matériel mort est presque aussi important que le matériel vivant, au grand bénéfice de toute une faune variée. Le sol est recouvert d'une épaisse couche d'humus qui stocke l'humidité et abrite une biomasse supérieure à celle qui se trouve au-dessus du sol. Il y a un nombre varié de milieux et chacun verra s'y épanouir des espèces différentes. Le nombre d'espèces est très important, particulièrement aux frontières des milieux, mais c'est surtout le nombre élevé de relations entre ces différentes espèces qui permet de créer un système équilibré et peu gourmand en énergie. La permaculture va donc s'inspirer de la diversité du système forestier qui produit bois, fruits, plantes comestibles, eau, gibier, champignons, fraîcheur, abri et beauté. Elle va également s'inspirer des systèmes agricoles ou autres qui ont fonctionné durant des siècles ou des millénaires en utilisant très peu d'énergie. Mais elle va surtout beaucoup s'inspirer des connaissances modernes en botanique, en écologie, en pédologie et en agroforesterie. Un système agricole en permaculture est donc un système conçu pour produire une grande variété de produits végétaux et animaux tout en étant énergétiquement sobre, durable et non polluant. Un hectare exploité en permaculture ne produira jamais autant de blé ou de maïs ou de raisins ou de pommes qu'un nectar exploité mécaniquement. Il produira par contre du blé et du maïs et du raisin et des pommes ainsi que d'autres fruits, tubercules, œufs, viandes, poissons, champignons, plantes comestibles et médicinales, bois de feu, fibres, etc. Il produira également tout ce qu'il faut pour abriter et nourrir toute la faune et microfaune auxiliaires nécessaires au maintien d'un environnement en bonne santé et d'une production non polluante. Du fait de sa diversité, ce système n'est évidemment pas mécanisable. Mais on ne peut avoir le beurre et l'argent du beurre, il faut se souvenir que sur terre, serait la, un agriculteur sur mille dispose d'un tracteur. Ce qui distingue avant tout la permaculture d'autres méthodes de production de nourriture, comme l'agriculture biologique, l'agroforesterie ou la biodynamie, est que la permaculture se base prioritairement sur des principes éthiques. Ce sont prendre soin de la terre, prendre soin des gens et partager équitablement. Prendre soin de la terre signifie qu'elle et ses habitants, aussi petits qu'ils soient, doivent être protégés et éventuellement restaurés. L'idée est que l'être humain ne peut s'épanouir que sur une terre et un biotope sain. Prendre soin des gens signifie que la composante sociale ne peut être dissociée de la composante technique. Une société ne peut s'épanouir que si les individus qui la composent se sentent bien. Partager équitablement signifie que tous les humains, sans exception, doivent pouvoir s'épanouir, mais aussi que les autres espèces non humaines, végétales ou animales, puissent disposer de l'espace et des ressources qui leur sont nécessaires. Cela étant dit, la permaculture est une science de la conception de systèmes productifs stables qui a été élaborée durant les années 1970 en Australie par Bill Mollison et David Holmgren. Le fait d'être une science de la conception ou du design implique que l'essentiel des efforts se porte sur la conception du système avant sa mise en œuvre. La première tâche du permaculteur sera d'observer le lieu qu'il va aménager, connaître son sol, le voisinage, le parcours du soleil, l'hydrologie, la pente, les vents, la faune et la flore. Il est toujours possible de modifier le terrain, mais c'est coûteux et il faut vraiment que ça en vaille la peine. Il va s'intéresser aux bordures et frontières de son système qui sont les zones d'échange avec d'autres systèmes ou la nature, mais qui peuvent aussi être des zones de nuisance ou de danger. Il va comptabiliser les ressources disponibles, qu'elles soient idéalement sur place ou importées, ainsi que les moyens humains et financiers qui pourront être investis. Il va évaluer ses besoins et ses moyens pour déterminer ce que le système devra produire afin d'être viable et durable, dans le respect des principes éthiques. Il va concevoir les détails de son système. C'est la phase la plus longue et la plus difficile qui nécessite beaucoup de connaissances et d'informations. Des livres entiers traitent de ce sujet ainsi que les cours et stages partout dans le monde. Nous y reviendrons plus tard. Le permaculteur peut finalement mettre en œuvre son système. Cette phase peut prendre plusieurs années, jusqu'à plus d'une décennie pour obtenir un système mature. Par la suite, le permaculteur n'a plus qu'à entretenir son système, corriger d'éventuels défauts, l'améliorer, le rajeunir et le réparer. Cet entretien doit idéalement être minime et nécessiter peu ou pas d'intrants. Nous avons vu toutes les étapes de la conception d'un système en permaculture. Voyons plus en détail les outils conceptuels utilisés pour la conception détaillée. De manière générale, le permaculteur va s'inspirer des motifs présents dans la nature. La forêt primaire en état, complexe mais les formes que prennent les êtres vivants pour optimiser l'espace, l'utilisation ou l'accès à l'énergie en sont d'autres. Le zonage est une méthode permettant de partager l'espace en cercles concentriques où la mise en valeur est différenciée en fonction de sa distance au centre. La zone zéro est le centre des activités humaines, la maison elle-même. La zone une comprend le potager, des herbes médicinales, le compost, hangars et autres éléments nécessitant une at attention quotidienne et soutenue. La zone 2 comprend les vergers et basses-cours. La zone 3 comprend des pâturages, des cultures intensives, généralement dédiées à la vente. La zone 4 comprend les pâturages extensifs, les bois généralement peuplés d'espèces indigènes ou subspontanées. La zone 5 est sauvage et laissée à elle-même. Elle sert de tampon et d'indicateur. Elle peut tout de même fournir des plantes sauvages utiles. L'étude des secteurs permet d'analyser les flux d'énergie entrant dans le système. La course du soleil durant les saisons, le vent, les dangers et l'eau. La croisée des zones et des secteurs permet de déterminer les microclimats qui s'établiront. Cette information sera importante pour le choix des espèces. L'information sur les espèces végétales et animales est la clé du design en permaculture qui va essayer d'installer une diversité maximale pour occuper toutes les niches et résister aux changements. Dans nos régions, on compte environ 60 espèces d'arbres comestibles. En Europe, 1600 espèces de plantes sauvages comestibles. Et dans le monde, plus de 80 mille plantes utiles pour l'alimentation, la santé et l'artisanat. Pour faire ses choix, le permaculteur va appliquer une série de principes de conception, dont voici les principaux énumérés. Il n'est pas possible de les détailler en si peu de temps. Observer et interagir. Collecter et stocker l'énergie. Créer une production. Appliquer l'autorégulation et accepter la rétroaction. Utiliser et valoriser les ressources et les services renouvelables. Ne pas produire de déchets. Partir des structures d'ensemble pour arriver aux détails. Intégrer plutôt que séparer. Utiliser des solutions à de petites échelles et avec patience. Utiliser et valoriser la diversité. Utiliser les interfaces et valoriser les éléments en bordure. Utiliser le changement et y réagir de manière créative. Nous avons parlé d'agriculture, mais la permaculture s'applique à tous les autres domaines où l'éthique et les principes de permaculture peuvent être mis en œuvre pour transformer l'individu et la société pour aller vers un modèle plus durable. Nous avons vu, à travers la nécessité de conserver l'énergie et les ressources et la nécessité de limiter la pollution, une des motivations fondamentales de la permaculture. Ceci ne doit pas faire oublier les autres, qui sont par exemple l'approche éthique ou le goût pour le style de polyculture intensive à petite échelle ou pour le sentiment d'autarcie et de liberté. Nous avons vu ses concepts de base et quelques éléments de sa méthode. La question qu'on peut maintenant se poser est « Faut-il abandonner l'agriculture moderne intensive et passer à la permaculture ?» La réponse qui découle de cette démonstration est « Oui, à terme ». Le modèle actuel, hérité de la Révolution verte, basé sur de nombreux intrants à haute valeur énergétique et polluants de surcroît, n'est pas durable. Et il faut effectuer une transition vers un nouveau modèle. Dans le domaine agricole, on constate déjà cette transition culture intégrée, utilisation de compost, couverture de sol, semis sous couvert, arrosage ciblé, utilisation d'auxiliaires naturels, développement d'espèces résistantes, etc. Chacun peut donc commencer à faire les premiers pas dans la bonne direction, économiser l'énergie et économiser de l'argent, et essayer de rendre la terre cultivée dans un aussi bon état ou meilleur qu'au moment où on l'a reçue.